Dimanche 30 octobre. Bonjour Allez, comme on est dimanche, normalement vous avez dû changer d'heure. Oui, il faudra enlever une heure. Alors ça va toujours être le même problème. Est-ce que vous allez dormir une heure de plus Et surtout, comment vous allez mettre à l'heure toutes vos montres Les nouveaux proposent le nouveau ThinkPad X1 Carbon Edition pour son 30e anniversaire. Bon, dépêchez-vous, il n'y en aura que 5000. Bon, comme tu l'auras compris, tu auras un capot supérieur en fibre de carbone et un logo rétro ThinkPad tricolore. Et au niveau de l'écran, c'est un 14 pouces OLED 2,8K, un petit processeur i7, 32Go de RAM 1T de mémoire, un appareil photo HD, la reconnaissance faciale 4 micros. 4 et un emballage éco avec 100% de fibres de bambou et de calme. Comme ça, tu pourras manger l'emballage. Non, je déconne. Faut le jeter, mais il va se bien Mais quand on voit le prix, quand même, 2870 dollars. C'est un peu cher, mais par rapport à l'édition ultime que c'est. En fait, je trouve pas mal. Et je vous rappelle, on se retrouve ce soir à 16h sur GLG vidéo pour un GLG par en live. J'ai plein de trucs à vous raconter. Vous pourrez poser toutes vos questions ou aborder un des sujets. Donc moi, c'est 22h en Asie. Tout normalement, vous, c'est 16h. Lundi 31 octobre. Bonjour. Allez, on commence par la première vidéo sur ma chaîne de vlog. WTS, ben, GLG. Oui, ma moto électrique mode 125 cm3. Super Soco TC Max est immobilisé pendant 10 jours. Alors ça fout un peu les boules pour une moto qui est toute neuve que déjà je puisse pas rouler avec. Allez, je vous raconte toute mon histoire dans la vidéo et vous me direz est-ce que c'est de ma faute ou pas Allez, on parle du Huawei Mate 50 Pro qui arrive enfin en Europe pour juste 1199 euros et des cadeaux. On a donc une petite remise pour cette version 8Go plus 256. Toujours pas d'infos sur la version 502. Le Mate 50 Pro est un très bel appareil avec un écran OLED de 6,74 pouces, des verrouillages facial en 3D comme le iPhone, un processeur Qualcomm Stratagon 8 Gen 1 8-256, une grosse caméra arrière. 50 millions de pixels, un appareil photo ultra large 13 millions de pixels et un zoom périscope. l'objectif avec zoom optique. La batterie fait 4700 mAh. Il est résistant à l'eau et à la poussière. La charge super rapide fait 66 watts et la charge en fil 50 watts. On devrait juste rappeler qu'à cause des restrictions américaines, ce smartphone ne devrait être donc bien évidemment pas 5G et qu'il n'y aura pas les services Google, même si on peut bidouiller, bah ça reste de la bidou. Mardi 1er novembre, bonjour. Allez, on commence par la vidéo GLG Review du jour. Cubo nous présente deux modèles, le Cubo Pocket 3 et le Cubo Note 30. Deux smartphones à moins de 100 dollars. Car oui, le Note 30 ne coûte que 80 dollars hors taxe et le Pocket 3 qui est un petit smartphone que 99$ 99$. Et comme c'est la tendance, Ukita nous propose également un upgrade de son WP18 en version Pro. Toujours une batterie de 12500 mAh, un écran 5,93 pouces HD, IP68 et IP69, caméra arrière 13 millions de pixels, et malheureusement uniquement un Mediatek Helio A20. Et comme c'est la fête, Dougie nous présente sa première tablette avec la T10. Cette tablette nous propose un écran de 10,1 pouces Full HD, une batterie 8300 mAh, charge rapide, 15Go de RAM avec de la RAM et de la RAM virtuelle, 128Go de ROM et 1 Tera en Micro Franchement, c'est pas mal tout ça. En plus, il y aura un petit clavier qui permettra d'en faire un petit ordinateur de bureau sous l'endroit. Le prix s'annonce d'en faire à partir de 119 dollars hors taxes. Mercredi de novembre, bonjour. Huawei vient de dévoiler en Chine son nouveau Huawei Nova Y61. Bon, un smartphone d'entrée de gamme avec un écran de 6,52 pouces en HD+, une caméra frontale 5 millions de pixels, caméra arrière 50 millions de pixels, plus 2 millions de pixels, plus 2 millions pour la profondeur de champ, un processeur mystère, 4Go de RAM ou 6Go de RAM et 64Go de ROM. La batterie fait 5000 mAh avec une charge rapide 22,5W. Et le problème, c'est qu'à cause des restrictions américaines, ce smartphone ne sera que 4G, donc pas de 5G, et il n'aura que le Wi-Fi 4. Ah oui, et il aura aussi MUI 12 dans les services Google. Bon, bah je sais pas qui va l'acheter, enfin pas moi. C'est donc aujourd'hui que Huawei devrait dévoiler sa Huawei Watch GT Cyber. Sur le teaser, la montre était extrêmement stylée et devrait concurrencer l'Apple Watch. On ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'apparemment la montre pourrait se désolariser de son boîtier, qu'elle n'a pas de bouton, donc elle sera entièrement tactile, et que franchement, elle en jette un mal. Jeudi 3 novembre, bonjour. Allez, sur GSG Review, aujourd'hui on teste une tablette de la marque Autowav, la R6 Pro tablette 4g résistante et étend car oui la configuration est pas dégueu processeur Helio p60 batterie 15600 milliampères 8 plus 128 plus micro sd 1 tera caméra arrière 16 millions de pixels et caméra avant 16 millions de pixels dans un petit format 10 pouces ip68 et ip 68 et en plus dans la review il ya un code promo de 30 dollars xiaomi dévoile sur internet un concept intéressant avec le xiaomi 12s ultra concept Edition. prenez un téléphone avec deux capteurs de 1 pouce et ajoutez lui un module détachable de la marque leica et surtout de la série F. donc ça c'est pour la lentille mais le téléphone intégrera bien évidemment un Capteur de 1 pouce rien que pour le téléphone et un module ultra grand tank, permettra de faire de jolies photos sans avoir besoin de mettre le module. Bon, le concept est dingo, après il faudra voir un petit peu ce que ça va donner au niveau des prix et surtout au niveau des résultats, mais Xiaomi était vraiment de faire des choses. Vendredi 4 novembre, bonjour. Alors, oui, le Nubia Red Magic 8 Pro sortira bien au mois de janvier 2023, mais en attendant, Nubia nous propose un Z40S Pro. Bon, une des grosses particularités de ce modèle, c'est vraiment son design qui reprend juste un tableau de Van Gogh. Bon, on aimera ou on n'aimera pas, on a un écran OLED de 6,67 pouces en enfin, Full HD, un processeur Snapdragon 8 Gen 1, une caméra Sony 35mm 64 millions de pixels, ultra large 50 millions de pixels, et téléobjectif 8 millions de pixels. La caméra selfie fait 16 millions de pixels. Il tombe également sous Android 12 avec une batterie 5000mAh et une charge rapide comprise entre 80 et 120 watts. Bon après pour le design vous me direz. Hein. Et enfin la review du jour c'est le chargeur Ugreen Nexot 140W. Alors vous allez pouvoir me dire oui mais 140 watts ça sert à rien, et ben justement comment vous allez pouvoir les sortir sur les trois sorties vous allez pouvoir mettre une prise USB et deux prises USB type C. Donc en gros avec tout ça tu pourras tout recharger, soit un appareil de 140 watts soit tu pourras diviser puissance sur trois appareils, comme mon cas, mon MacBook Pro fait 60, plus 35, plus... D'un 5 novembre, bonjour. Sure. Allez, on commence à en savoir un peu plus sur le nouveau Redmi K60 qui sortira bientôt. Un peu comme le K50, il pourrait y en avoir trois le K60, le K60 Pro, et peut-être une édition K60 Gaming. Une des fuites qui se confirme, c'est qu'il pourrait avoir le nouveau processeur Mediatek Dimensity 8200. Bon, pour le 9200, on n'est pas encore sûr. Le smartphone devrait avoir un écran plat avec une caméra selfie, une caméra arrière de 41 pixels, avec OIS, une batterie 5500 mAh, charge rapide 67 watts. Bon, et pour... Pour cause de notre anniversaire, le téléphone ne pourrait arriver que début 2023. On parle également de Honor qui nous dévoile un petit peu plus d'informations sur son Magic 5 avec un Snapdragon 8 Gen 2 et un appareil photo 50 millions de pixels. Car oui, il faudra attendre l'annonce officielle de ces Snapdragon 8 Gen 2 et Honor a déjà annoncé que leur prochain téléphone, bah, il l'aura évidemment. Avec tout ça ma petite dame, rajouter un appareil photo 50 millions pixels avec un réglage FI basé sur l'intelligence artificielle, un écran 6,8 pouces, IP68, une grosse batterie et une charge 100 watts, voire 50 watts sans fil. Bon c'est pas mal, mais on comprend bien que Honor devra d'abord conquérir la Chine avant de reconquérir le reste du monde. Allez, on parle des films et séries télé de la semaine. Bon, hier j'ai regardé sur Netflix, Carlos gone sur Netflix, voilà, un reportage qui retrace un peu son évasion. Le reportage n'apporte rien de ce qu'on sait déjà. Voilà, c'est un espèce de résumé de ce qu'on sait déjà. Avec quelques interviews en plus, c'était bidon. Bon, par contre, Andor, la nouvelle série Star Wars. Oh, ça c'est de la balle. 1 et 2, c'était pas terrible. 3, c'était pas mal. 4 et 5, un peu mou. 6, pas mal. Et à partir de 7, 8 et 9, alors là, ça change complètement. On est sur un autre défi. C'est super bien fait, c'est beau, il y a plein d'intrigues. Personnellement, je kiffe Grave et c'est vraiment la bonne révélation de cette année où, enfin, après, sous ces séries Star Wars de merde, là, au moins avec Andorre, quelque part, il n'y a pas de grosse tête d'affiche, mais la série, elle est fâche. J'ai commencé également sur Amazon la série The Peripheral. Voilà, l'histoire d'un monde virtuel et tout. Alors, on sent qu'il y a un peu un domaine ésotérique derrière tout ça. J'ai un peu de mal, hein. je regarde ça tout doucement et tout. Elle est très jolie, elle, heureusement, ça se sauve un peu. Ça se regarde s'il n'y a rien d'autre, mais et vous allez voir qu'il y a beaucoup mieux. Et oui, de beaucoup mieux, mamie, ya gang. Of London. Si vous voulez de la série avec des gangs de la mafia, de la baston, du sang, des armes et tout, c'est vraiment la série qui vous faut. Vous pouvez déjà regarder la saison 1 complète. Elle est disponible sur internet et sur certaines chaînes. En plus, il y a Maman Stark hein, qui joue dedans et tout. Le petit blondinet jouait dans également Une prière avant l'aube, un film sur les prisons en Thaïlande et tout où ils aient de la boxe. La série, elle est vachement bien. La saison 1 était démentielle. La saison 2 est folle. Chaque fin d'épisode, je me dis, mais ils sont allés encore plus loin que l'épisode précédent. J'en suis à l'épisode 4. C'est un vrai kiff et je crois que la saison est disponible personnellement. Commencez la saison 1, vous allez m'en donner des nouvelles et vous allez voir que la saison 2 se mange plutôt bien. Et oui, je peux pas vous utiliser, mais il se passe des trucs d'enfer. Allez, vous l'avez vu sur GLG vidéo, j'ai arrêté les shorts parce que ça faisait doublon avec la chaîne YouTube. Donc, on aura la chaîne YouTube, JTX, le blog et également le résumé. Donc, là, le samedi, c'est bon. Et pour relancer un nouveau format, on fera l'enregistrement de ce nouveau format le dimanche à 16h, heure France, sur Twitch. Mon lien dans la description, le, la chaîne Twitch c'est by GLG. On fera donc l'enregistrement en live dimanche à 16h. Ensuite, la vidéo. Vidéo sera compilée et sera en ligne sur GLG vidéo mercredi le concept devrait plutôt vous plaire j'ai des partenariats en cours j'ai plein de produits on en parlera dans le live de dimanche forcément moi je serai toi j'irai ça pourrait vraiment plaire allez on se donne rendez vous demain pour le reste des news